Putain, c'est Hop Faut pas trop que je recoue le téléphone parce que sinon ça va faire des bruits, tu sais. Ah, les ressources que ça met longtemps à charger. Putain, bon, attends, je vais te faire une coupure en fait. C'est parti. Il euh, y a quoi là-bas, oui euh... On dirait un... Un rat. Ouais. <rire> ah ouais, mais c'est vraiment gros comme rat. Ouais, c'est un, un rat Je J'entends des cris. Ah ouais c'est des animaux. C'est ça le mode qu'elle s'est installé mais c'est pas grave. Pourquoi tu... Quoi Pas de tout. Un tout dans le monde besoin de ça. Je sais pas ce que c'est, ça. On les entend ici, je comment elle gueule. Ouais. Euh, tu veux que je le tue pour savoir ce que c'est Bah vas-y, c'est un roi je pense, mais... Il bouge pas. Avec la tête de rein. Ouais. Non, non. roi. c'est pas quoi Je sais pas. Tiens, tu... le jeu il est en anglais. Tu... Oui. tu tues pas. Ah, un roi c'est une roi. Wooden pickaxe. Oh, ta gueule. <rire> le mec il gueule. T'entends quelque chose toi Oui. La il est bien baissé, hein. mais Sinon ça va faire trop fort euh, dans la vidéo. On entendra que... que... quand on fait rien. Tu fais quoi euh C'est un conchon, des mons, ça. Ah, tu en on prends des pierres Oui, je t'en prends pas. Pour faire un foire juste après. Oh non, on va pas euh, venir là toi. <rire> du coup je me demande s'il y a des nouveaux chiens et tout, bordel. Si on vivait là-dedans. Il y a la grotte. Ben, c'est chiant ce truc-là pour ranger ça parce qu'il vient comme ça, bonjour. Pour faire les outils. Regarde le four. Voilà, il en faut 8, c'est pour ça que j'en ai pris 20. Pour ça j'en ai pas besoin dans l'inventaire, ça sert à rien. Oh ta gueule, il est cassé les couilles. Sur la console, je peux pas faire ça, tu vois, c'est ça que je fais sur mon téléphone. Ah ouais, mais attends, faut tes développes pour remonter. Ouais, carrément. Moi <rire> bon, j'en ai assez. On me cassé les couilles. Bah. Bon, je sais pas ce que c'est. Viens, je le bute. Vas-y. Euh, ça n'avait rien de... Bon, bah, D'accord. Je sais même pas ce que c'est... Ben non, il n'y a, y a, y a rien donné. Même pas de bouffe, rien du tout. J'ai trop peur que les gens aient des lions par là... Ben, des lions ici, c'est pas possible. On est dans une plaine. Faut pas... Même dans une forêt, donc il n'y a pas de lions dans des forêts. Non, ça, ça va, mais... C'est quoi ça encore Ah, hein, c'est un hérisson ah euh ouais Ils <rire> sont Il fait mal si on saute de dessus. C'est quoi ça à côté un, un raton coup. Là, regarde un raton laveur. Ah ouais. C'est trop bien Ah lui. là ouais, ça va bien, ça va bien. Les couleurs sont meilleures. Parce qu'il y a c'est ils, ils nous disent pas. Euh... C'est hein quoi comme animal en anglais, un raton c'est quoi C'est raccoon. J'sais euh... oh, je sais pas... Oh, gentil, c'est éteint. Je peux pas mettre euh, Sonic si c'est éteint. Non. J'entends... J'ai entendu un truc. Un truc Ouais. Un beau feuillage euh, je sais pas quoi. Comme si on avait cassé les, les, les, les, les... Oh, je sais plus c'est bon. Il hmm, n'y a pas d'animaux dans la forêt. Il y, y en a plus ici que dans la forêt. ça vais un peu pour que ça, ça se perd. Comme on ne oh, T'es encore baissé Ouais, comme ça on entendra. Bah, on sinon, je rien. Bah ouais, mais sinon, on va pas nous entendre parler, donc c'est chiant, c'est quoi ça Ah, c'est un mouton Ah non, c'est une chèvre Non, c'est quoi Un cerf Ah, oui, c'est un, un cerf blanc. Ça exister, Un ouais. cerf hein mmh, chèvre, mouton, j'ai tout fait. Ah il, y a des... ah, il y a des nouveaux poissons ou pas j'ai pas toujours, toujours pas trouvé de mouton ou quoi que quoi qu'est-ce pour nous nourrir. Mm. Ça se mange du cerf, bah oui. Je sais pas s'il donne de viande, c'est quoi ça C'est un bébé ours euh, Qu'est-ce qu'il fout tout seul Je sais pas, qu'est-ce qu'il fout là Cherche. par contre un ours, je sais pas si ça il se mange. Non, je pense pas. Par contre, du singe, oui. Mais dans les forêts comme ça, il devrait avoir du singe. Non, je peux. Mais peut tête. Franchement, enfin, euh, Minecraft, il devrait avoir le mob comme ça. Tout le temps. Hein oui, non, pas, non. non, non, je vais pas rester. Je, je vais pas rentrer tant que j'ai pas de charbon pour faire des torches. Ou avoir au moins une armure en fer pour me protéger, parce que sinon c'est un peu chaud. Surtout en, en mode portable, je suis moins bon qu'en mode télé, en euh, mode console. Mmh, mmh, mmh. Euh... Non hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum avait hum hum marron cette fois-ci. Un hum hum hum hum hum hum hum hum ils font quoi Il y a un flamant rose ici, toi. Ça m'a donné que des plumes, je suis déçu. Pourquoi des plumes Pourquoi tu ne tues pas le cerf T'es sûr que ça se bouffe Ben oui. Il y en a un autre là-bas Un gris. Ça fait mieux bruit qu'un là-bas. Non, ça ne donne rien. Il y a des cerfs partout, c'est pas possible. Ça se même pas un cerf, c'est autre chose. En anglais, certes, c'est pareil. Qu'est-ce que ça J'ai l'impression qu'on de voir des trucs. Je commence à avoir faim. Il me fait peur, lui. Mais en fait, il y a, y a des nouveaux animaux, mais il n'y a plus les anciens. quoi. C'est quoi cette blague C'est quoi cette arnaque bah, Et puis si tu ne peux pas les manger, c'est un peu bizarre, hein, comme truc. J'ai entendu un truc. J'ai entendu quelqu'un crier. Ah ouais, un truc là-bas. C'est quoi Je vois pas d'ici. C'est un singe Ah ouais. <rire> Trop bien. <pire. rire> on voit des singes. On peut les adopter en donnant des bananes. Je Mais tu sais pas le bouffer Bah euh, non. Ça se mange pas du singe. je Tu peux manger les têtes. <rire> Oula, il y a un tigre. Veux... Tu l'as vu? Ouais. Il y a un tigre ici, ça existe. Hein ils sont pas la savonne Non, un tigre. Mais. Il y a un escargot, mais non, mais ils abusent là. <rire> escargot. Ah, ça se bouffe, ça, des escargots. C'est dur à tuer un escargot? Bah, avec sa coquille, ouais. Oh non, mais <rire> il y a des tigres, regarde-moi ça, il y a des tigres partout. <rire> des tigres partout. Il m'a fait trop peur. Je suis sûr. Tu t'attaques pas Non, je passe devant. Oh, il va faire nuit. Oh, là, on content. Je vois un truc dans le Ah non, c'est un. Euh, des Bug de... de chunk. Non, non, non. c'est un bug. Ben. Non, des poissons il y a déjà dans le bas. Oh là là c'est des nouvelles nourriture qu'on a débloqué. J'arrive pas à avancer. Plus les, euh, les animaux on aura des euh, monstres. dans ma vie. Tu veux jouer Avec les monstres mmh, Parce que c'est la nuit. Mmh, donne. Non mais ça fait déjà 10 minutes que je joue. Ouais, donne. Mais là, on peut jouer un petit peu plus longtemps vu que c'est pas avec la caméra. Oh ah. tu pas joué à Minecraft toi je vais aller voir. Ah, je vais surtout allumer. Je vais surtout relumer... Re oh, il y a un ours. Un poiré. Un ours Le bébé, je crois. Je sais pas il y a toujours des DVD, il n'y a jamais des grands. On n'attaque pas, je pense qu'il peut t'attaquer. Bon, un bébé comme ça, je pense pas. Ça bouffe de l'ours. C'est beau. Non, c'est pas de ça va être trop dur. Du tigre, peut-être que tu peux avoir la peau, non le truc, tu frappes, hein. Hein oh il y a je... un truc qui te frappe. Il y a un ours. C'est quoi ça Buffalo. Non, c'est pas un buff. Oui. C'est un, oui. un buff. Pourquoi il m'a tué direct Il y a, parce il, il a vu. buffalo. Ah, T'as plus rien, je... Ah, parce que c'est la nuit, c'est pour ça C'est des buffes euh, méchants, de à mon avis. Des buffs de nuit. Ah, hey, il y a un mec Il y a quoi L'eau C'est un zombie. Oh merde. <rire> est con. Eh hey, gagnes. Ah oh ouais Génial Aïe Pien. Tu te fais tuer par une araignée Mais quoi tu essaies pas de taper quoi C'est pas compliqué. Ah mais non mais il y en a partout Ah non, on voit mieux qu'avant. Là ben, on voit bien la nuit. Ouais c'est mon téléphone l'ancien. Non mais en fait là c'est vrai, les mêmes couleurs que sur euh, la console, c'est bien. Oh, il y a qui commence à refaire jour. N'importe quoi, c'est dans 10 minutes. Bonjour, toi. Euh, non. Il fait même bruit qu'un là-bas, c'est marrant. Attends, pas entendu, t'en pas arriver, quoi. La flash allait passer à, à ça de ta tête. <rire> à, en même temps, les squelettes ne savent, savent pas tirer. Hein. Oh non, il y a rien. Deux angles. Eh, faut pas avoir peur des araignées, bordel. <rire> Ah bah bah, on bah va avoir peur des, des araignées. Et si on faisait une survie normale sur la console Après... Bah pas après mais, je sais pas, mais... Après les gens vont dire quel intérêt de faire des survies normales alors que je peux faire des modes sur téléphone. C'était plus simple. <rire> on voit plus tellement d'animaux la nuit. Hein. Non c'est plutôt il y a un truc dans l'eau, c'est bizarre. Ok putain, cool. hein il y a quelque chose que je Hein T'as dit quoi Non, je crois qu'il y a quelqu'un qui me touchait. Tu veux qu'on augmente le... Ah, un hérisson. Oui, bon, il est parti dans l'eau ça aussi. C'est Sonic, le bordel. Putain, ah, pardon, tu es enculé, hein. On gueule pas. Il y a un zombie dans l'eau. Parce qu'il fait il danse. Eh, C'est euh. quoi qui te frappe encore hein, bah, Je sais pas Un buff Oh non pas un buff <rire> Buff Y'a rien derrière moi. C'était peut-être de creeper en fait Y'en a un qui est arrivé de l'autre côté je crois De quoi Bah de creeper C'est le monsieur vert Donc là non lui c'est un zombie. <rire> ouais regarde les hérissons de Bah euh, ouais bah nage oh, il va se faire tuer par un zombie pour le Par un Oh putain oh, T'es trop près de lui il va t'exposer à la gueule En train de toucher au machin même Ouais il avance plus Ah bah ouais c'est vrai Mais ça c'est par contre c'est chiant Pourquoi Est-ce que tu peux l'éteindre en jouant non Non Vu c'est chiant, ça, ça t'arrête ton personnage en fait, tout. Mm. Ah mais tiens, j'y pense, parce qu'en fait, euh, sur la console, je peux pas installer la nouvelle map parce que j'ai plus de place dans Minecraft. Mais là, j'ai plein de place donc, dans Minecraft, vu que j'ai trois monde. Mmh, par quoi C'est euh, on l'a même pas vu. Bah il bah, est derrière toi, même temps tu te retournes jamais. Bah si, je me retourne tout le temps. Non. Toi, tu récupères jamais de bourse. Moi à chaque fois que je meurs je veux tiens tout récupérer du bois même si c'est fini. Je vais me faire surprendre à tout le moment moi je me Je gueule et je. Tiens, gueule. Il y a encore quelqu'un qui me touche. Ouais, mais la nuit c'est chiant, tu peux pas t'arrêter pour récupérer rien, et il y a toujours quelqu'un qui te touche. Putain il, je... il meurt quand hein. eh, Qu'est-ce qu'il fait Mais tu tapes le bois mon gars Il est mort dix fois. <rire> Attends on va le faire. Non, mais d'où il y a un bébé zombie en plus C'est encore pire ça. Parce que tu vois pas Non parce qu'il est trop rapide. Je... <rire> il y a quoi qui me tape de côté Là, Je sais pas, il y a quelque chose qui me tape de côté. Oh. Ouais, J'ai frôlé la flèche. Là je l'ai pas frôlé. Moi, Je m'en vais dans l'eau, hein. c'est plus sûr. <rire> Là il y a que dans l'eau que tu bien. <rire> Il faut J'aime pas regarder en l'air parce que je vois plus rien. <rire> j'arrive à récupérer récupère du bois. Et je dis, Merde, comment il fais ça bah, je vois quoi Quand c'est moi qui que je joue, c'est chill. C'est quoi C'est chill. Mmh. Toi t'as jamais de chance, c'est. C'est bon, encore la nuit là. Ouais. Il a rien à côté de moi à chaque fois j'ai toujours peur donc euh... j'ai une cloche pour taper en moi il oh, y a un squelette là dans l'eau j'ai du wood pickaxe j'ai entendu j'ai entendu un squelette okay. ça c'est une fleur je crois que c'était un squelette avec une armée en... en or en or massif une oui, fleur ça va faire plus de dégâts qu'une pioche hein. euh... Aïe Oh non pas lui Pas encore Non Je vais me faire tuer par un bébise-zombies Oh putain j'avais... J'avais réussi à faire une pioche et tout Putain il y en a un qui t'en fasse peu Oh non c'est un zombie bien. Bon, oh, encore pire un zombie, genre. Oh y'en a un zombie avec une armure, c'est une blague. Il y en a plein. Surtout celui-là sur à l'armure. Il tapait avec une pioche, tu vois. Oui, y'a personne qui arrive derrière. Trop dur, ce si, bah, quelqu'un derrière. Il y avait un creeper. Il m'a explosé à la gueule, fils de.. Fils de verre. Ça mis longtemps pour revenir au jour. 10 minutes, comme l'autre. Il reste deux minutes. Oh mais t'as un race De squelette. Oh une sorcière maintenant Oh oui Regardons, euh, magnifique Tu si Regarde le jour, il va arriver. Un si magnifique combat aller. contre la sorcière et le, le squelette. Non, je meurs pas de poison parce que je suis en mode euh, normal. Est... Mais pas un zombie, mais par contre, si.. Non c'est un zombie qui m'a buté. C'est parce que.. c'est pas le qu'est-ce que tu fais avec un bloc de terre oh, Je le monte. Moi je tête. Non, parce que j'ai déjà frappé je pense, Ça, pas Alors, pas frappait j'ai frappé un zombie pendant une heure C'est pas encore si... Et s'il y avait un creeper qui pouvait l'exploser la tronche des fois, je peux pas le frapper, je sais pas quoi Je vais rater, t'as perdu de la terre Là, Je l'ai bloqué il était con, mon gars. Il est con. Ah, bah, c'est ça, mon casque. Oui, ça dure 10 minutes chacun. Genre, le jour et le nuit. Oh, 10 bien. minutes chacun. Le jour et a. Ah, je l'ai dit. Oh Il m'a donné du fer et un casque Hop là Il m'a donné un casque de quoi protection 2 donc on résiste un petit peu plus longtemps c'est bon ça je le tue avec la main en plus en plus il m'a donné un lingot de fer donc je peux faire euh, directement une épée par exemple en fer pour faire beaucoup plus de dégâts mais le mieux c'est de la protection donc euh, sur une armure en, en fer c'est pas mal est-ce que c'est les mode qui rendent le jeu plus dur donc tu fais. Oh, flamme rose! Tu t'es fait tuer par un, un bûche. C'est quoi ça là-bas? Un cochon, non? Non, c'est un canard. Rose? Non. Ah là! <rire> Il est con! Cool, hein. C'est un canard! Ah. Donc, eux sont dans la forêt noire. C'est pas. pour euh, rigoler, la forêt noire. C'est vraiment la forêt noire. Ça, ça s'appelle vraiment comme ça en plus. Je peux voir quelque chose dans les airs. Et je crois que oui, on peut voir des papillons aussi. Ah bon. oh, oui, un village! Non, il y avait un village juste à côté, je crois que j'y crois pas. Oh putain! C'est le meilleur truc que j'ai Ah, qu il y des gens. Ça. Euh. Ouais, il y a des gens, il y a un petit gros blanc à côté. Ouais, <rire> de ouais oui, un copain, bah oui. Qui va te bouffer, oui, Bah, ils n'ont pas l'air d'être des auteurs, mais. Ouais, oh, mieux casser, je peux faire ça. Je ramasse de la bouffe. Voilà. Bon, ça ne pas beaucoup, mais c'est bien. C'est bien. Aïe, euh, non, c'est débit. Débit de boulot. C'est maintenant. Ah non, c'est un show. Ça fait peur en plus. Ouais, je pense que tant que tu l'attaques pas, il t'attaquera pas. Ah, je pense. Bah, je l'ai pas Ah, je pas ça. je Ouvre la porte. Oh, bien. Je pourrais dormir la nuit. Alors, je mets mon point de. Au pire, je mets mon point de spawn ici. Comme ça, ouais. On point spawn, il est revenu. Lui, il a changé de métier, genre comme ça. <rire> C'est pas comme ça que ça marche, hein. T'approches d'un truc, hop, oh, je suis fermier. <rire> je m'approche d'un composteur de composteur de fermier. Hop, je suis un fermier. D'accord. <rire> Mais toi, je t'ai pas... pris. Plus... Mais il n'y a pas de coffre, il a que des lits. en fait, celui-là, j'ai un je sais pas pourquoi j'étais excité d'être venu là. Il a rien dedans. Oh, il y a un hérisson à côté. Ah, oh, il y a un string. Oh, encore. On s'en fout parce qu'ils sont venus. Mais pourquoi le buffalo Il t'a attaqué tout à l'heure. Le buffalo. Bah, Peut-être parce que c'était la nuit Non. Peut-être Tu l'as énervé en passant à côté de lui on voit plus de tigres qu'autre chose après, Ah oui après les éléphants et tout sont dans euh, sa vanne Il y a des animaux dans la grotte Il y a des chauves souris En C'est vraiment cool. des chauves souris hein. Oh putain je vais y faire Oui bah des chauves souris c'est déjà, euh, déjà dans le... On a même pas vu des lapins quand qu'on voyait envoyé tout le temps avant Oh oui un portail. Super. Un coffre dedans. Sachez ne pas tomber dans la lave. Yes. Enfin, des, du stuff. Du stuff sympa. Du stuff. Euh, enfin, c'est stuff sympa, C'est pas offensible. C'est quoi ça Un breaking C'est en anglais, je sais pas ce que ça veut dire. Un breaking et ça c'est... Sharpness, ah c'est pas mal ça, sharpness. ça fait sharpness. Euh... Ça fait un truc bien sharpness. C'est normal ça. Non mais on tombe sur des trucs chelous. Pourquoi on Regarde le bois là. Mais elle, en... bah, elle a Bah était coupée. Mais non mais il vole. Ah <rire> oh, le canard, ça doit donner de la boue ah, déjà... oh, ça. Apparemment il a pas mangé. Ah ça donne de la viande. De pont le je crois qu'ils qu y étaient déjà. Non, il y a des buffalo là-bas. Non, ça n'existait pas. Et le buff, ça donne de la viande de vache, hein, je pense. Sûrement, mais il a l'air d'être puissant. Hein. T'inquiète, je fais ma technique de reculage. Bah attends, on est dans l'eau chacun, donc euh, je ça, il Tape-le, oui. J'ai rien fait. vois, il m'attaque même pas. Bon, mmh. bah si, il m'attaque. Ah non, dans l'eau, il doit avoir des requins. Hein ouais. touche même pas. Attends, c'est parce qu'il est trop loin. Là, je le touche. Hop, je le touche. Je me bois avec un bûche Ah, il fait une bruit, un bruit de vache. Là, je l'ai tué. Un de vache. Hop là, il m'a donné de la viande. Alors là-bas, il doit donner du cochon. C'est quoi ça Ah, c'est un tigre. Je ah, vois, je veux dire, c'est quoi ça, mais c'est un tigre en fait. Oui, il y a des poissons. Bon, ça, c'est des truc de base, donc on s'en fiche. Attendez, enfin, de la bouffe, quoi. Alors, il est censé avoir des requins, mais il n'y en a pas ici. Non. Bah, tant mieux. Mais <rire> oui, comme ça, on peut aller dans l'eau. mais... Ah, oui, c'est vrai, les épées en or, euh, ça se casse assez rapidement, c'est vrai. Je vais tuer. avec un tigre, je pas me gêner. Oula. Oh. Attends, on va faire ça. Je me suis fait frapper mais ça va. Ah mais l'ours oh. il s'attaque direct lui ah, C'est un ours je c'est un tigre Aïe. noir. Aïe. Un tigre noir, ça n'existe pas quoi. Cours, fils de... Ah euh, oui, peut-être que c'était son, il... son copain et... Oui, euh, euh, ils font pas des allures avec des ours. Hein. T'es trouvé de connotes là-dedans Il va chercher après son bébé. Mmh. Hein. Mais oui. Mais... Non, les ors, ils nous attaquent euh, que. Euh, pour quelques raisons. Normalement, ils nous attaquent si on touche à son bébé. Mais. Je peux toucher à son bébé, qu'est-ce parle Je suis fait. Chez... Oh, je les ai perdus. Ah, ça n'arrive pas du tout. Bref. Euh, ça fait déjà 26 minutes qu'on est en train de jouer, comme des Google. Non, on y jouera à la console mais c'est jusque là, elle euh, n'avait pas envie. T'as soufflé dessus Ça change en vie, c'est hier. mon ça fait rien. Euh... C'est quoi qui fait ça Que tu regardes là Euh, Sonic. Quoi, oh, tu mets un jeu moi Non mais euh, la vidéo qu'on a fait il y a trois semaines. Hein <rire> Il y a trois semaines Non, c'est pas il y a trois semaines mais... Euh c'est comme si c'était il y a trois la semaines. La première qu'on a fait ou la deuxième Non, la deuxième. Celle a fait hier. hier. a trois semaines. <rire> mais c'est presque pareil, trois semaines hier. C'est mais... étrange qu'il n'y a pas de moutons. d'habitude, il y en a toujours 4-6. Mais c'est peut-être parce qu'on a apparu dans une on grotte. Il a niqué les moutons. Hein En fait t'as mis. T'as dit quoi Il n'a plus de moutons. Avec les modes ouais. Si je pense. Ils ont pas remplacé les moutons par dessert non. C'est bizarre, parce qu'on voit tout son dessin, il a pas des moutons. Bah, normalement, ici, je sont censés avoir des cochons. Bah, même des cochons, on en voit pas du tout. Non. Bah, faut tuer des grosses bêtes, genre des bûches, pour avoir de la bouffe. Des ours non, non, pas des ours. Hein. Je pense que les ours, ils vont nous donner des coquilles. que je suis qu'il t'aurait donné du, des trucs. On euh, ça... hmm. T'aurais dû essayer de le tuer. Ah, mais il y a des zèbres aussi, je pense. Hein, il y a des zèbres Bah, j'en ai pas vu. Hein. Elles sont. Bah, les zèbres, c'est où, à ton avis, les zèbres dans la savane Bah voilà. Bah, bah, comment tu fais pour y aller dans la savane On est en pleine forêt. Euh, bah faut quitter les biomes, <rire> faut aller en pleine forêt. Euh, pourquoi il y a des blocs qui volent Je sais pas. C'est génération. C'est coupé en l'air, non Non, c'est la génération du monde qui est comme ça. Putain, là, on n'arrête pas de voir des trucs chelous. <rire> bon, bah, je, je me suis suicidé. Pourquoi <rire> j'en ai marre, de ouais, ouais, toute façon ça fait 30 minutes là déjà Ça fait beaucoup un coup. Je joue encore un petit peu, hein. puis après c'est bon. J'ai essayé de tuer un, un, un, un tigre Avec la main Pourquoi T'as plus rien, je... Bon, En je vais peut-être essayer de mettre un craft dedans. Ah oh, bah c'est bon, deuxième coup c'est bon De toute façon je dois, je dois installer une map Donc ça a été euh, un petit peu plus long moi alors, alors faut juste attendre un petit peu et le jeu il peut se lancer. Bah peut-être Mais c'est chiant que ça fasse ça quoi, c'est baigner. Ah c'est vrai. Bientôt le jeu il va plus marcher du tout. Bah à mon avis ouais. C'est parce qu'il était humide ou je sais pas ou... Peut-être le mettre sur oui, un. Oui, il est plus clair que les autres. Peut-être le mettre au congé, je sais pas. Mmh. Non, pour pourquoi tout tout pas. Ça marche que avec les téléphones ça. Ah mais pourquoi t'es parti dans l'eau Qui Le cerf bah, Le cerf l'eau Il donne rien ah, bah oui, il donne rien, c'est vrai. Bon, il y a un sort de roi encore là-bas, il ah donne rien. On est que à 44%, parce que je l'ai pas mis toute la journée. Je pense pas bah, il va sortir quand même dans, dans le soir. Là hein. ah, si je veux, oui. Mais... Il fait des chocolats. Hein, un roi. C'est pas un rat. je quoi, mais. Un raton Ah, ouais, il fait oui oui. Mais il est con, il est tombé dans l'eau. Il est parti au fond de l'eau, c'est un boutique. Ah, si, ça fait un rat. Mais ben oui, c'est un rat, chérie. Qu'est-ce qu'il fait Je sais pas, il est sonné ou quoi <rire> Ah, j'ai remis sur la terre. <rire> mais qu'est-ce qu'il fait pour Il revient tout le temps là et. Mais pourquoi il tourne en rond Ah, mais il y a un hérisson à côté. Il tourne. Mais je crois qu'il y a un hérisson qui m'attaque. Mais c'est qui qui m'attaque J'ai rien fait. Bah, c'est le rat qui t'attaque. Non, ben non, bah non. Bah, si, un rat, c'est méchant. Hein. Non, mais c'est quoi cette blague Je te jure, c'est marqué rat. C'est le, le rat qui tac. Parce que là il n'y arrive pas. De... Ah si tu vois c'est le rat. Non mais le rat, rat il m'a tué non il... Ah ouais tu t'es fait tuer par un rat Il a pas Bon on entendra cette musique en arrière-plan, c'est pas grave. Oh et puis je sais pas pourquoi je veux pas jouer à la manette. Sans Minecraft hein. Pourquoi elle oh, déconne Bah ouais. parce que la manette, elle se déconne plus les 5 secondes. Oh non, il recommence à faire noir. Bah ben oui, ça fait déjà 30 minutes qu'on joue. Ouais, ouais, putain. Ouais. ouais, une journée ça dure 10 minutes. Putain. Est-ce que là tu peux le mettre directement sur ta chaîne alors oui c'est plus rapide. ok ouais, carrément. Alors que c'est plus long. Non, tu fous ma gueule C'est pas mort. Il faut l'arrêter ton truc. Bah, arrête-le, c'est Tu sais quoi Bah, tu sais en plus. Ouais, mais je m'en rappelle trop. C'est là en bon, plus je suis marie là